chers internautes, chers abonnés, chers membres, bienvenue sur VDP.TV. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qu'a vécu Lucien Marzocchi. Il est venu me chercher. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire qui a été vécue par cet homme-là et qu'il a évidemment couché sur du papier. Et aujourd'hui je me fais un plaisir, j'ai l'honneur de vous raconter cette histoire qui est une histoire qui n'est pas ordinaire évidemment, qu'a vécu Lucien Marzocchi il y a quelques années en arrière. Il est venu me chercher, dit-il, et sauver ce qui était perdu. Ça, c'est un écrit qu'on trouvera dans Luc, verset 19, chapitre 10. Minuit. Et j'ai mal, j'ai vraiment mal. Depuis plusieurs mois déjà, je souffre de colique néphrétique. Le minuscule calcul rénal, vous savez, qui obstrue mon urtère, l'urtère droit précisément. Ça me fait hurler, hurler de douleur. Lorsqu'il lui prend en fantaisie. De vouloir parcourir quelques millimètres supplémentaires, ce calcul parcourt avec beaucoup de douleur mon urtère droit. Il s'avérera plus tard qu'il était gros comme un demi-noyau de cerise. La nature accomplit irrémédiablement son œuvre. Le liquide urinaire fait pression sur l'intrus qui a voulu quitter mon rein et voyager vers la sortie. Le rein se dilate, mais pas l'urtère. C'est quand même la crise. Le généraliste qui me suit fait du mieux qu'il peut, à coup de calmant, d'antalgique puis de bons conseils de diététique aussi. Mais j'ai quand même mal, plusieurs fois par jour d'ailleurs, et de temps à autre, de manière intolérable. Nous sommes en juillet 1968, j'ai alors 24 ans. Marié depuis deux ans, père d'un bambin de quatre mois. Ma première crise de calcul, je l'ai subie à 18 ans. J'habitais en encore chez mes parents, et toute la famille a été affolée par les douleurs que je subissais, qui se caractérisent en fait par une forte pression dans l'urtère. Les soins de notre médecin de quartier et l'absence de nouvelles attaques dans les mois qui ont suivi ont fait que j'ai oublié jusqu'à ce printemps 1968. Je me tordais sur mon lit, terrassé par la crise inattendue. Plus de trois mois se sont passés depuis, mais la science médicale, à l'époque, ignorait quand même ce qu'on appelle la lithotricie. C'est une technique qui consiste en fait à fragmenter un calcul par l'envoi d'ondes de choc à ultrasons. En conséquence, la thérapie qui m'était appliquée à ce moment-là en piqûre quotidienne d'un dérivé de morphine en fait d'un arrêt de travail bien obligé. Quoique, les deux seules alternatives que j'avais étaient le rejet du caillou indésirable par les voies naturelles. Ou alors l'opération. Mais là, à 24 ans, jeune marié euh, et jeune attaché commercial en plus, la situation me semblait quand même inacceptable. Puis je la vis très mal cette situation quand même, imposant à mon épouse la dégradation quotidienne d'un caractère déjà bien difficile à côtoyer. Et puis voici que ce soir-là, la pire crise à laquelle j'ai dû faire face, euh, ou plutôt que j'allais alors eu à me mesurer, s'était présentée là, subitement, ne pouvant plus me contrôler. Hurlant à chaque nouvel élancement de douleur, je n'avais même plus réagi aux injections. Les injections qui étaient répétées, que le praticien m'avait appliquées, je me souviens bien de lui, ce médecin-là, je m'en rappelle. Il était petit et fluet, mais autoritaire un peu quand même, mais surtout efficace. Il avait pris mon épouse à part pour lui dire que l'opération était désormais bien nécessaire et urgente, et qu'il se chargerait de me faire admettre dès le lendemain au service d'urologie. Je suis donc arrivé à l'hôpital Jules-Courmont, où je me suis fait admettre, ça se trouve à Saint-Génie-Laval, dans la banlieue lyonnaise. Il l'avait presque murmuré, ce médecin, mais je l'avais entendu. Et maintenant, j'avais vraiment peur. J'avais mal, ou plutôt mal et peur. J'avais les deux. J'étais pas bien. Hein. Les établissements hospitaliers m'avaient toujours inspiré la plus grande répugnance. La seule expérience que j'en avais eue remontait à mon adolescence. Lorsque j'avais vu visiter mon père admis en clinique pour une occlusion intestinale, le visage mais vraiment émacié. Respirant avec difficulté, sous une tente à oxygène, bardé de transfusion, j'aurais voulu pouvoir lui dire combien, combien je compatissais. Mais j'avais éprouvé un tel soulagement dès que j'avais pu m'échapper de cet endroit qui me paraissait si sinistre. Et voici que je devais, à mon tour, être hospitalisé. L'éducation que j'ai reçue et le milieu dans lequel j'ai passé mon enfance laissaient à penser qu'un homme doit être dur et particulièrement résistant à la souffrance. Devant cette expérience commune à toute l'humanité, d'un naturel plutôt calme et introverti, la douleur m'agresse autant sur le plan mental que physique. Et j'ai franchement les plus grandes peines du monde à lui résister. Combien de fois ne m'a-t-elle pas submergé cette douleur C'est un paroxysme. C'est le paroxysme d'une crise plus importante que les autres. Mais plus que la douleur, ce qui me terrorisait, c'était la mort. Bien perspicace en plus. Celui, franchement, qui aurait discerné cette faille dans ma personnalité. Celui-là. Habituellement, je montrais un visage digne et fort. Mais c'était une terrible réalité. Je détestais mes calculs et les douleurs intolérables qui m'accablaient, soit. Bon. Mais ce que je redoutais le plus, c'était l'au-delà. Dieu que je présentais, irrité au plus haut point par mes péchés désireux de m'envoyer illico en enfer. Car il était réel est bien présent à mon esprit. Mes péchés, je le savais depuis mon enfance, hein, lorsque les cours de catéchisme auxquels mes parents m'avaient inscrit accablaient complètement ma conscience, chaque semaine, un peu plus. Jamais, jamais Jésus. Et j'aurais voulu, franchement, j'aurais voulu lui plaire. Mais j'aimais Jésus, mais jamais dans mon esprit il y avait Jésus. C'était pas, euh, pas dans mon esprit, euh, pas très souvent dans mon esprit ce mot-là. Et j'aimais Jésus, j'aurais voulu lui plaire à ce moment-là. Mais je ne pouvais dompter mon esprit, mon imagination, mes égards, mes envies, ma langue, ma carrière. Mais il n'était en conséquence aucun besoin de me convaincre que j'étais pécheur et irrémédiablement condamné à la perdition. J'étais complètement désespéré. La peur du diable était venue plus tard. Nous étions déjà mariés, mais terriblement seuls et malheureux. Une publicité accrocheuse avait soulevé mon, mon intérêt. Elle promettait réussite et bonheur. Et euh, franchement à qui se conformait aux règles édictées par un livre qui s'intitulait « Faites jaillir le pouvoir magique de votre esprit ». Malgré nos difficultés financières, je l'avais acquis, puis lu et cru, au point que j'en étais arrivé chaque jour à prier. Une entité dont le nom ne m'avait pas été révélé, mais qui était censée m'apporter argent, santé et pleine satisfaction. En fait, le bonheur, c'est bien plutôt le malheur qui s'était alors installé dans notre modeste studio les lacunes pécuniaires grandissantes, la mésentente conjugale, puis la maladie et le désespoir. Et je continuais cependant à appliquer méthodiquement les conseils pernicieux des écrits occultes et onéreux que je me procurais toujours plus nombreux. Malgré l'enfance passée à fréquenter régulièrement les édifices religieux, personne ne m'avait jamais mis en garde contre les conséquences néfastes des sciences ténébreuses. Dans certaines régions, la religion faisait même plutôt bon ménage avec la superstition. Et voici que maintenant, je craignais Dieu et le diable. À présent, minuit approchait. Je me retournais sans cesse dans mon lit, cherchant inutilement une position plus confortable ou moins douloureuse. Et je réfléchissais, je me souvenais de mon enfance heureuse. Je revoyais aussi les dures années suivant notre rapatriement brutal en métropole, après neuf années de guerre épouvantable. Puis mon mariage récent, la joie de la première paternité, trop vite suivie des difficultés financières qui sont venues se greffer, des déceptions professionnelles, de la maladie, de la peur. Alors vraiment ce que j'ai fait là, eh bien j'ai prié. Oui, j'ai prié. J'ai prié le Dieu de mon enfance, celui qui m'avait terrifié par, la, par sa justice, sa sainteté, mais qui m'avait aussi laissé entrevoir un espoir de pardon. Oui, j'ai prié ce Dieu-là. Un espoir de pardon et de secours en Jésus. Dieu de mon enfance, mon Dieu, je souffre. Je vous demande de me délivrer de cette terrible situation. Je vous demande de me délivrer, s'il vous plaît. Guérissez-moi et rendez-moi une vie normale. Si vous existez vraiment et si vous me répondez, je vous donnerai alors toute ma vie. Franchement, ne le connaissant pas encore comme un vrai père, ainsi que Jésus nous l'a réellement présenté, il ne me serait pas venu à l'esprit de le tutoyer, par respect. Mais ma demande était sincère, et je ne savais pas encore. Elle allait rapidement trouver une réponse appropriée. Dès 8h du matin... J'attendais sur le banc d'un couloir de l'hôpital, l'hôpital Jules Courmont, à Lyon. C'est aujourd'hui le centre hospitalier de Lyon-Sud. J'attendais en fait qu'un lit se libère pour m'accueillir. L'établissement était bondé, une seule place restait vacante. Mais dans un service inadapté, à mon cas, il eût fallu déplacer un jeune homme récemment opéré de l'appendicite. Pour qui, enfin, vers midi on va dire, que je puisse être alité et placé sous perfusion. Je ne l'apprendrai que plus tard, mais... Ce patient était un de ces chrétiens évangélistes qui croyait à la guérison divine et qui était un peu décontenancé d'avoir finalement dû passer par l'intervention chirurgicale. Malgré ses ferventes prières, je n'allais pas vraiment pas tarder à comprendre pourquoi il avait été placé sur mon chemin. Vers 15 heures, le voici qui réapparaît dans la chambre et qui semble continuer avec mon voisin de lit. Une conversation apparemment entamée depuis quelques jours N'ayant rien d'autre à faire, j'écoute, attentivement. Je comprends rapidement qu'il était question de Jésus, de la possibilité de le rencontrer en personne aujourd'hui. Ça m'intéresse, alors je me mêle de la conversation. Au bout d'un quart d'heure, devant mes questions qui étaient quand même incessantes, j'avais beaucoup de questions à poser, et puis mes objections purement philosophiques, il hein, faut dire, hein. à défaut d'être spirituel, le jeune homme s'est tourné vers moi et a pratiquement oublié son premier interlocuteur j'ai vite observé que ce n'est pas particulièrement un intellectuel, au sens où l'on entend habituellement. J'apprends, en fait, qu'il est aide-ouvrier. Et j'aurais quand même de toute façon remarqué, sans cela, les nombreuses fautes de langage et la pauvreté du vocabulaire. Par contre, le message, lui, il est percutant. Et le témoignage aussi. Ancien alcoolique converti au Christ, cet authentique témoin de Jésus me parle avec profondeur un Dieu d'amour capable de changer mon cœur et ma destinée. Si seulement je veux bien l'accueillir dans ma vie, je ne peux m'empêcher de penser qu'aucun homme d'église ne m'a jamais parlé avec autant de conviction et de persuasion. À 21h, nous parlons toujours. Il faut l'intervention de l'infirmière-chef pour que j'accepte enfin de le laisser. Mon évangéliste rejoint sa chambre. 22h, il n'y a plus de bruit autour de moi. Mes voisins dorment et le couloir est calme, faiblement éclairé par une ampoule qui diffuse une lumière jaunâtre. Je souffre le martyr, je souffre confusément. Le rein, la transfusion, la chaleur. Mais la souffrance, ce n'est plus l'objet premier qui m'occupe pour mon esprit, là. Toutes ces douleurs et souffrances, tout ça, je pense plutôt à tout ce que je viens d'entendre par cet homme. Je vois encore ce visage, le visage de cet ami, de ce nouvel ami, empreint de foi et de calme certitude. J'ai sous la main la Bible, en fait, qu'il est allé chercher dans sa chambre et qu'il m'a laissé. Mes oreilles bourdonnent encore de la première, toute première prière que nous avions fait ensemble. Mais si émouvante qu'il a adressé en ma faveur à son Dieu avant de me quitter. Et je réalise soudain l'étrangeté de la situation. Hier, un peu avant minuit, je demandais à Dieu de se révéler à moi et de me secourir. Et presque aussitôt, sans vraiment que je ne provoque d'aucune manière que ce soit, cet envoyé divin qui m'appelle à accepter le Christ comme maître et sauveur de ma vie. J'ai l'impression que mon cœur bat un peu fort, de plus en plus fort. Une pensée s'impose fortement à mon esprit. À minuit, tu m'as appelé. À présent, je te réponds. Je ne sais plus quelle heure il est, qu'importe. Il semble que je sois entré dans un espace d'intimité, un espace d'éternité. Je réfléchis et je prie en même temps. Mon Dieu, Dieu de Jésus-Christ, Puisque cet homme dit de vous est vrai. Si la Bible est réellement votre parole, si Jésus a vraiment donné sa vie pour moi, s'il est vraiment ressuscité, il peut intervenir en ma faveur. Et là, je me lance à l'eau. Alors, sortez-moi de cette horrible situation. Accordez-moi une vie normale et active. Et je vous donnerai toute ma vie. Et témoignerai de notre amour jusqu'à la fin de mes jours. Habituellement, Lorsque j'essaye d'expliquer devant un auditoire ce que ce que j'ai vécu ensuite, j'ai beaucoup de mal à trouver les mots, mais les mots justes, et surtout à contrôler mes émotions. Comment, avec quels mots ou quels gestes décrire la rencontre en esprit avec celui qui inonde de paix, qui rayonne d'amour, qui pardonne en un instant et remplit l'être entier d'une tranquille certitude que désormais tout demeurera entre ses mains. Minuit approche. Hein je m'endors tranquillement. Pour la première fois depuis de longs mois, miraculeusement certain que je viens de renaître et que désormais rien ne sera plus jamais comme avant, six jours plus tard justement, je quittais l'hôpital sévèrement affaibli, par l'épreuve physique, il faut quand même le dire, mais tellement heureux d'avoir été le bénéficiaire d'une thérapie divine. J'étais allé à l'opération. En fait, une sonde avait suffi à ramener le calcul, objet de tous mes problèmes avec une paix dont je ne me serais jamais cru capable. J'attaquais alors à bras-le-corps une étude effrénée de la Bible. Un peu comme on, comme on se jette sur un plat particulièrement appétissant, après une longue période de d'isette, on va dire. J'avais commencé à parler de mon expérience, à qui voulait bien m'entendre, inconsciemment, maladroit, mais content de le faire quand même. Et puis je le, fais de, je le faisais de mon mieux. Et malgré tout, lorsque j'étais encore à l'hôpital, le chirurgien qui me visitait régulièrement, bardé de toute sa cohorte d'infirmières et étudiants, avait même déclaré un certain matin que j'étais le patient le plus enthousiaste de tout son établissement et que ses collaborateurs feraient bien eux aussi de lire la Bible. De retour à la maison, j'ai aussitôt jeté tous mes livres de, de magie, gris-gris, tout ça, et autres pentacles. Je me suis confié entièrement dans les promesses du Christ. Quant à mon épouse... Une pareille transformation l'avait tellement ébranlé que nous avions décidé d'écrire tout de suite, au jeune homme, à l'origine de toute cette affaire, pour le supplier de nous en dire un peu plus. Il a aussitôt répondu à notre appel, hein. et une nouvelle route s'est ouverte sous nos bas. Il y a maintenant 46 ans que j'ai vécu cette expérience. Nous sommes en octobre 2014. La rencontre subite et euh, indéniable avec le Christ a transformé et réorienté toute ma vie, tout entière ajoutant à mon existence la dimension de l'éternité. La connaissance et la compréhension sont venues ensuite. L'intégration dans une église évangéliste, l'étude de la Bible, l'apprentissage de l'obéissance, aux enseignements du Christ, la naissance, fidélité dans un service concret et utile, la pratique de la communion fraternelle, le discernement de la volonté divine au travers des expériences plus ou moins douloureuses du quotidien. Tant de pas à la suite du Maître, tant de lutte aussi, et tant de bénédictions. Il m'a tant appris et tellement donné que je ne peux que vous inviter de toutes mes forces à vous confier en lui pour votre vie, ici-bas, pour l'éternité. Il est venu me chercher, il est venu pour vous aussi, aujourd'hui. Voilà l'histoire de Lucien Marzocchi, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous invite à, à commenter cette vidéo, si vous avez eu la même expérience, si vous avez cet amour pour Jésus-Christ, pour Dieu, si votre vie a changé parce que vous l'avez rencontré, laissez-moi vos témoignages. N'hésitez pas à me lâcher des likes pour soutenir la chaîne, puis de vous abonner avec la petite cloche, la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos qui sont nouvelles sur vdp.tv. Surtout, prenez soin de vous, que Dieu vous garde, et à très vite sur vdp.tv. Au revoir. Oh Jesus. Oh Jesus. Lui rassure toi Oh Jesus Christ Lui rassure moi My Lord J'aspirais à être lumière Mais il faisait si sombre Venga venga oh Sur ce parterre De désespoir Venga venga Je n'osais imaginer voir Le shalom dans mon hiver Descendre d'El châtaignes Au chéole De ma rue Ducinéation Le dieu vivant M'a secouru Offre à moi, oh Jesus. Non, il n'y a plus grand amour que toi, oh mon roi. Ici, ma bah. ici, bah. j'aspirais à être lumière, mais il faisait si sombre dans ma rue, dehors. Venga, venga. Je ne voyais que des ombres, une sorte de prison. J'ai quand même gardé espoir Oh Jésus Le shalom dans mon hiver Descend d'El Shaddai Au chéol de ma rue Je t'ai vu Jésus Du Sinaï à Sion Du Sinaï à Sion Le Dieu vivant m'a secouru oh, Jesus. oh Jésus Alors que je t'ai ignoré souvent oh Dieu, alors que je me détestais avant tu m'as pardonné oui, vrai, vrai, tu m'as libéré tu m'as libéré de mes chaînes tu m'as libéré de l'enfer tu au-delà des ténèbres ton zèle Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh my Lord, alléluia, benga, benga. oh Jésus, oh Jésus, tu es venu sur moi, je ne connaissais rien de toi, chaque jour, Que toi, ici-bas, ici-bas Oh non, non, non, oh.